Nikananda, à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais partager l'expérience fabuleuse que j'ai vécue la nuit dernière en pratiquant dans le cadre du programme PMS1, Ramachivan un niveau 1, la méditation de la mort. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que j'avais pourtant déjà vécu, je crois, pour la troisième fois cette méditation. C'est méditation où le suprême pontife de l'hindouisme nous partage. Comment se débarrasser de la prévention de la mort, comment se libérer euh, de ce qui est quelque part un tabou euh, qui fait peur à beaucoup de nous, puisque c'est notre ultime euh, peur. En quelque part, il nous explique que toutes les peurs que nous pouvons avoir se rattachent à la peur ultime de la mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre des années précédentes, j'avais eu l'occasion de revivre. Des douleurs, je ne connaissais pas dans cette incarnation et qui étaient si douloureuses que j'avais voulu en finir avec la vie. J'avais souhaité que ma vie s'arrête en demandant pardon à mes parents, mes enfants. Et au moment même où j'avais accepté la possibilité que ma fin arrive, les douleurs s'étaient totalement arrêtées, mais vraiment arrêtées, interrompues. Et ce qui a été très intéressant, c'est que euh, cette fois, dans cette méditation, j'ai vécu vraiment un processus de deuil qui m'a d'autant plus touchée, qu'il y a bientôt un an. Euh, J'avais malheureusement l'opportunité de perdre un être très cher pour moi, mon dernier compagnon, mais j'ai eu la volonté, et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut faire à un être, de l'accompagner jusqu'au bout, et en fait, en vivant cette méditation moi-même, ça m'a reliée à lui, ça m'a reliée à la beauté de l'accompagnement d'un maître spirituel, donc en l'occurrence, pour ce qui me concerne, donc, euh, Shri Nityananda Parma le suprême pontife de l'hindouisme, et j'ai vraiment vécu toutes les étapes que j'avais pu observer chez mon compagnon, je suis passée comme par la même chose, c'était absolument incroyable mais c'était dans la douceur, il n'y avait aucune peur. J'accueillais simplement, j'observais ce qui se passait. J'ai commencé à sentir mes pieds qui se refroidissaient, et puis c'est monté dans tout mon corps. J'ai eu quelques petits sursauts, je ressentais vraiment le froid pénétrer mon être. Et comme avec une extrême intelligence, on nous prépare à vivre cette expérience, on nous explique qu'on a plusieurs corps énergétique, et eh bien voilà, j'ai vécu l'expérience avec une excessive douceur. C'était absolument angoissant, j'étais totalement en sécurité, j'étais enveloppée d'amour, ça m'a reliée à l'amour d'êtres qui ne sont plus. Comment je pourrais vous dire ça C'était beau et en fait... je je ne peux plus avoir aucune appréhension par rapport à la mort. Euh, vous pourrez trouver cette méditation sur la page euh, du suprême pontife de l'hindouisme, la méditation de la mort, simplement comme ça, peut-être pour vous familiariser avec avant que vous soyez prêt à la vivre vous-même. Mais s'il y a bien une chose que je vous encourage à faire, mais vraiment avec tout l'amour que je peux vous porter et tout le souhait de félicité que je peux, euh, souhaité pour vous, c'est vraiment que vous ayez l'opportunité d'assister au moins à une journée de BMS 1, peu importe euh, vos, là où vous en êtes spirituellement, peu importe votre passé, votre religion, quoi que ce soit de ce genre, votre genre, votre âge, euh, parce que c'est un processus excessivement transformateur et... On vous apprend vraiment à vous relier à vous-même, à vous aimer et à accepter ce qui vous semblerait potentiellement inacceptable. Et la mort, comme je le dis tout à l'heure, c'est notre plus grand challenge. Mais quand vous découvrez à travers cette méditation que le meilleur vous attend de l'autre côté et que vous retrouvez votre être véritable qui vous aide véritablement et qui n'a absolument rien dont vous deviez avoir peur en fait vous êtes enveloppé d'amour, vous êtes accueilli, vous êtes chéri. À la fin de cette méditation, je me suis sentie dans une expansion fabuleuse, vraiment quelque chose d'unique, et ça ne m'a pas quittée encore, en fait. C'est pour ça qu'il fallait vraiment que je vous partage, parce que je voudrais vous aider à dédramatiser ce rapport que vous pouvez avoir à la mort, et qu'on a tous, à un moment, qu'on voit tous comme quelque chose de difficile. Il n'en est rien et cette méditation est vraiment quelque chose d'excessivement puissant pour pouvoir peut-être vous aider le jour où ce sera nécessaire à accompagner un être que vous aimez, peut-être un animal de compagnie également vers euh, ben, son être véritable. J'ai une pensée toute particulière pour euh, les personnes euh, qui ont pu perdre un enfant aussi parce qu'on le vit nécessairement comme une injustice, on vit toujours la mort comme une injustice, et pourtant, si chaque âme la vit, c'est parce qu'elle est prête pour ça, et c'est surtout parce que c'est le choix de l'âme en question. Je vous souhaite une divine journée dans la félicité, et puissiez-vous tous participer à une journée de ce programme PMS1 pour voir votre vie se transformer pour le meilleur. Nithyanandam à tous, très belle journée, divine journée. À bientôt.